J'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo un peu dans l'esprit de Noël, enfin même carrément Même si ça ne se voit pas parce que je n'ai pas de décoration de Noël chez moi Aujourd'hui je vous retrouve avec mon petit prout pour ouvrir la miaou Box, la box de Noël, spéciale Noël Oh je suis comme une enfant et j'ai trop hâte de pouvoir le gâter, c'est sa première miaou Box, je sais pas trop du tout comment il va réagir dans cette vidéo à l'occasion de la box de Noël, du coup j'ai un code promo plutôt ouf et c'est le meilleur non de code promo Avec le code Christmas, Vous pouvez avoir moins 10€ sur votre box de Noël Donc bien au box ou au movebox spécial Noël Si vous aussi vous voulez gâter votre animal pour Noël J'ai des cadeaux pour toi Oh mon petit bichon T'es vénère hein, hein t'es vénère ouais. Je vous mettrai les liens en barre d'infos, je suis en train de faire ça avec un couteau, ne faites pas ça c'est dangereux Oh j'ai un petit mot et tout !« Hello Margot, cette fois-ci c'est ta boule de poil qui va être gâtée par Mio Box. j'ai pu remarquer que Prout avait été très sage cette année, c'est pourquoi nous avons décidé de lui offrir ses cadeaux et avant l'heure pour qu'il puisse passer un Noël magique !» Oh de plus, les jouets pourront lui tenir chaud pendant l'hiver. Un jouet et une Noël en avance à vous deux, la team de cadeaux. Oh, j'ai vu un truc, je suis tellement heureuse. Mais bah, attendez, je vais le prendre. Bah, non, en fait, il va être tout fou. Attendez. Tout d'abord, c'est un petit jouet, je pense. Ouais, c'est un petit jouet euh, Hello Kitty. Ah, qui fait un bruit trop bizarre au toucher. En fait, vous savez, c'est le petit nœud de Hello Kitty et dedans, il y a de l'herbe à chat. Donc, il a déjà un jouet avec de l'herbe... Il a déjà un jouet avec de l'herbe à chat dedans et il adore, ça le rend fou, enfin il est trop content et du coup je pense qu'il va adorer. De toute façon je vais vous faire des petits plans. Bah oui, t'aimes bien l'herbe à chat. Hein tu vas le défoncer mon chat. Ah ça je les avais reçus plein de fois pour Lily et Astuce et bien évidemment tout est resté à Rennes. C'est de la marque BioGan, et c'est au calendula donc ça nettoie, purifie, rafraîchit. Pour tout type de poils, sans parabènes, sans colorants, sans alcool. Voilà, et c'est pour tous les animaux, un hein. chien, un chat, là je vois lapin, furet. Donc ça c'est vraiment top, par exemple, bah nous dans sa litière, des fois il marche dans son caca et après il sort avec son caca sur les pattes. Bref, c'est l'instant dégueulasse, mais ça va être très très pratique. Ah là, tu te réveilles mon minou, hein On a des tout petites friandises friandises de la marque Purina, donc c'est les Felix Party Mix. Saveur fromage, cheesy mix, donc c'est au fromage cheddar, gouda et et edam je sais pas comment ça se dit. Est-ce qu'on sent la meuf qui n'aime pas le fromage et qui n'en mange jamais Alors faut la croquer. Encore C'est vraiment un gourmand. Hein. Tiens, tiens. C'est approuvé par monsieur. Oh là là là là là là. là. Trop heureuse, je voulais absolument lui acheter un bâtonnet comme ça pour pouvoir faire joujou avec lui et c'est trop bien parce que c'est un petit bâton donc plumeau au bout et c'est à l'effigie euh, pas du Père Noël mais d'un lutin de Noël et c'est trop cool. J'adore, j'adore, j'adore, j'adore. On va voir si ça va le rendre tout fou. Oh, tu vas faire comme astuce alors. En plus, il y a un grelot, ça va le rendre fou. Ça va le rendre fou. En plus, la ficelle est tout élastique, il va péter un câble. Oh, je le vois déjà venir. Mmh. Oui, oui, oui, oui. Coussin sympa, fait à la main avec cœur en Allemagne, avec amour. Ah, c'est du tissu dedans. Il y a de l'herbasha. Oui, j'avais reçu ça pour astuce aussi. Ça ronronne en tout cas. Je sais pas si vous entendez mais ça ronronne. Et dernier produit. Je crois que c'est le dernier. Ouais. C'est tout doux. C'est trop mimi. C'est tout doux. Oh c'est trop mignon. C'est un grand, grand plaid, Enfin une couverture plutôt. Avec des petits moutons dessus. Donc ça c'est trop cool parce qu'il a un panier. Mais dedans il n'y a pas sa petite couverture. Donc il faut lui faire une petite... Enfin il faut lui mettre une petite couverture. Est-ce que je suis Gaga. Mais qu'est-ce qu'il fait Voilà, il est en train de jouer avec ses deux nouveaux jouets, il est content. Donc non, c'est trop trop cool d'avoir ce, cette petite couverture, vraiment c'est trop mimi. Et c'est l'amour fou entre eux. Hein. Et ça, t'aimes plus Ah si, si, bah oui. Bon bah voilà tout le monde pour la vidéo, mien ou box de Noël Alors attendez, j'ai combien de produits donc il y avait six produits du coup dans cette fouve box qui est trop cool, je suis trop contente de l'avoir pourri gâté. Il est content, il est content, il a des nouveaux jouets, il a eu des friandises, c'est vraiment la journée du bonheur. J'espère que vous êtes contente que je vais reprendre les vidéos box avec bah, le petit prod du coup, si jamais ça vous dit que j'en je, refasse d'autres, enfin que je la reçoive tous les mois, comme avant je faisais avec Lily Astuce, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et puis voilà, je suis contente, c'était Noël en avance pour le petit prod. Ça fait 10 minutes qu'il joue avec ses jouets, moi j'étais en train de faire des petits trucs, il est mort fatigant. Oh mais là mais le petit là là là là là là le petit chat, mignon. Oh oui, oh oui, le petit chat mignon. Voilà tout le monde j'espère là là là là là là là là là là là là vous là là et là là là là là là là